Hey salut à tous les amis c'est Scon77 on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur minecraft Alors aujourd'hui euh, on va entrer dans le donjon de la peur Donc euh, j's, maintenant je sais comment faire puisque j'avais retesté la map mais pas sur euh, ce monde là sur euh, un autre Puisque j'avais recopié la map Donc là comme nous on n'avait pas trouvé euh, les, les yeux d'araignée qu'il fallait aller à, à un barrage Maintenant je sais où il est donc on va y aller Aïe, aïe, aïe, triple fail d'affilée, ça fait plaisir, donc euh, le barrage euh, il est pas loin du village normalement, avant d'aller ici, aïe ah, on se régénère, et on prend encore des dégâts de chute, Donc le barrage, c'est pas ici, il est là. Donc il faut suivre la rivière et voilà. Alors hmm. Donc c'est juste ici pour la région Niveau 1. Alors donc des potions de régénération et trucs et tout. Ici aussi on appareil. Ici aussi on appareil. Ici aussi on appareil. Ici aussi on appareil. On va déposer les soupes. Voilà. La potion de régénération on la garde au cas où. On garde les flèches. On va déposer les toiles d'araignée et les champignons. Et donc là, normalement, on peut y aller. Et c'est parti. En espérant ne pas prendre trop de dégâts. Ah bah, enfin. Bon, c'est parti. Au donjon de la peur. Où l'on n'a aucune arme pour se défendre. Même la magie on peut pas utiliser puisque voilà quoi, faut être un magicien. Enfin, faut apprendre euh, la science de la magie. Allez, on escalade ça. Mais il faut pas mourir comme euh, P.T. Lui, il est mort en grappant euh, la montagne. Et il nous a laissé un coffre, Donc on a eu ce livre de feu et ce livre d'air. Et bah voilà on est dans le donjon. Alors donc, comme tous les mondes enfin comme partout euh, dans ce monde, il y a des coffres cachés euh, dans tous les coins. Aussi, il ben, faut être attention puisqu'il y a des zombies. Donc oui, on va être attention, on va faire attention. Par contre, euh, je n'ai pas de lumière. Euh. Donc il faut quand même que j'examine bien. Attends là on va faire une. A few moments later. Alors si l'on regarde bien. Ah hmm. enfin la lumière. Mais obligé. Doit y voir des trucs. Ah ici. C'est le moment d'avoir des émeraudes. Abonnez-vous à ma chaîne. Non. Et ça tombe encore. A few moments later. Donc voilà 30 émeraudes, ça fait l'affaire. Elles sont mieux que les vidéos de mon frère. Non. Vous ne comprenez pas. Vous prenez les vaches, Il Y a quoi ici Rien. Donc, c'est parti. Qui ou pas Eh, c'est -ce quoi la Facecam Ah, voilà, ils sont là. Allez, de... Oui. Y'a. Yeah, voilà. Non. Allez, viens. Viens. Viens, viens. Viens, là. Hey, tu te te sa tête quand il fait des vidéos. Non. Bon, on va se mettre là. Comme ça, ça sera plus facile à les taper. A few moments later Allez, boum. Premier mort. First Blood. Ah, un bouclier. Non. Voilà. Comme ça on se battait avec un bouclier. Enfin, c'est pour se protéger, mais voilà quoi. Alors, donc ici, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Dans les fours, rien. Du mouton. Steak. Rien. Rien patate ici oui j'ai des émeraudes tenez comment qu'on fait what Ah peut-être que c'est en haut What Je vais essayer d'en mettre un ici Non Ok Ouais, par contre, là, je commence à voir ça. Donc, je peux avoir euh, du poulet dans la cave. Ok. Mettre le poulet dans le coffre. Steak A. Ah, un sort de terre. Int book. Comme on les aime. Des carottes. Ok, c'est bon. Et ici, on va faire une grosse coupe. Ok, c'est bon, j'ai trouvé le poulet. Donc là, on va le faire cuire, puisqu'il faut le faire cuire. Et on attend. A few moments later. Donc là, on prend le poulet rôti et on va le manger. Non, je rigole. Non. Donc là, on s'aventure. En plus, que j'ai aucune arme. Aïe aïe. A few moments later. Allez, faut juste les tuer et puis c'est tout. Et le dernier. J'ai quand même pris cher. On cherche bien. Non, je ne me dis pas qu'il y a encore des zombies. Non, impossible Ah, un coffre une hache en or sachant que l'or est faible dans ce jeu et une potion de soin je pense que je vais beaucoup mourir sachant que les cookies donnent juste un truc et là, est très lente Boum! Des zombies en moins. Alors! Wesh, ouais, je... il y a du diamant, de l'or, mais on peut même pas miner. Ah, un coffre. Ah, bah enfin des épées et une petite armure pour nous. A few moments later. On va prendre les autres épées en bois Puisqu'on sait jamais Surtout qu'on a un vieux bouclier avec 37 de durabilité Checkpoint On a 7 le checkpoint Alors... Ok, des squelettes... Non, non, non. y ya, yay. Ya. Non, ils font trop mal. Non quoi? Voilà toi tu meurs. Non. Voilà. Mais non. Et voilà on a qu'est-ce qu'on or Donc là normalement on a battu tous les squelettes. Un coffre. Des bottes en cuir on en a pas besoin. Des flèches. La potion de rapidité, je pense que ça ne va me servir à rien. Et une épée en bois qu'on va prendre après les autres. Les graines de blanc, on n'a a pas besoin. Et voilà. Non. Allez mais vous savez combien de PV là Mais aussi cette épée retire que 5 euh... Allez, terminez un combat avec 5 euh, cœurs. Euh, un demi-coeur restant. Et des champières de fer. Voilà, donc maintenant on va se régénérer un petit peu. Un coffre. Des lingots d'or. Le second cru, je ne prends pas. Non. Ralentir les ennemis. Enfin, je ne sais pas, non. Moi, je ne prends pas l'eau c'est pas mon truc. Oh, Encore. Oui. 64 cookies. Je prends pas quand même. Ouais. Donc non. Un arc et des flèches, un intbook. Ok, j'ai vu le bouton. Même pas. Donc, euh, c'est 10 blocs de la porte. Donc, si je suis ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. Je ne savais même pas qu'il y avait ça. Du steak. Des lingots d'or, du pain, soit amélioré, je pense que j'en aurais pas besoin. Oui, j'ai vraiment besoin de l'armure en cuir, mais je sais pas combien ça de durabilité. En tout cas, je pense que c'est un peu plus résistant que l'or. Et donc là, c'est bon. Donc normalement, ici, il devrait y avoir un bouton très proche. Et je ne sais pas où il est. Ah, peut-être dans l'eau. Non, je vois rien. Hmm. En l'air, je pense aussi qu'il n'y a rien. Ah Oui Non Et voilà Voilà puisqu'on sait jamais Y'a quoi ici Rien Ah oh ben tiens, il y a un... Non, non. Et deux de tuer un oh, coffre en haut. Euh, on va lâcher les flèches spectrales. Pour le livre d'enchantement, il me faudra vraiment une épée fiable. Un oh, ragoût de lapin. Ah. Mais c'est bon. J'ai cru que j'allais le manger, mais je laisse tomber. En tout cas là ça fait un ragoût sur trois venez j'aurai ma revanche contre vous touche-moi pas voilà pas besoin de chair de zombie. et donc il faut aller par là en faisant gars. alors Salut Janus. Enfin, j'ai Nanus. Euh, je prends juste euh, de l'armure, sinon ça te dérange pas quoi. Des patates cuites. Des flèches. Ouais par contre je pense que j'ai un peu trop de potions. Ça je lâche. Ça je lâche. Ça aussi ça ça me fait un peu plus de place dans l'inventaire au cas où il y a des choses importantes dans ce coffre des jambes de maille. mais le fer c'est un peu plus résistant il a vraiment cru qu'il allait m'avoir en, en faisant ça quoi en faisant ça dégâts instantanés comme si j'allais voir ça Des carottes dorées. Ok, là c'est bon. Normalement. C'est quoi ça? Ok. Et là, c'est parti. Ici, y a rien. Et il y a un truc qui me bloque là. Ok, okay c'est bon. Donc euh, je pouvais tout simplement pas sortir de là. Ici il y a quoi Rien. Ok donc yeah what he... a few moments later ok donc euh, là c'est bon j'ai récupéré euh, tous les ragoûts de lapin donc on va aller voir le docteur Casanet euh, Ah, attendez, non, il n'y a rien, il y a juste levé la joie. Mais... Oui, j'ai mis mon spawn point, mais normalement, il doit y avoir un boss ici. On dirait que la map elle est break un peu Ok c'est pas grave je vais juste aller leave le donjon Ça m'a fait ramasser ça, je ne sais pas. Je l'ai pas brûlé. Why ouais. qu'est-ce que c'est par là? Mais normalement, les donjons ils doivent pas y avoir plusieurs chemins au lieu d'un seul. Bon, c'est pas grave. Ah. Non, rien. Donc là... What Ah oui, livre donjon Charlton. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, une musique dramatique! D'étranges chevaliers. Euh, ont, je sais pas quoi, je sais pas enfin, en fait. Je sais même pas. Alors, est-ce qu'ils ont vie Et Non, ils ne sont pas en vie, ils sont dead. Ok. T'es moche. Trop moche. Trouver gros cure. un squelette noir avec des armures en or ok donc je dois aller à un château pour aller trouver le roi et lui parler de crocure je suis niveau 2. Allez, c'est parti. Je pense que, que j'ai toujours utilisé l'arc maintenant. Isop. Salut Isop. Désolé, mais moi, je veux, je veux pas d'autres missions. C'est déjà ma mission principale. Salut, Olf. Ah, non. Pas de mission secondaire. Cette mission, j'ai déjà terminé. Non, je dois aller voir le roi. Ok, donc c'est par là. Ah, oh, qu'est-ce qu'il y a ici Rien. Alors donc comment je vais pour trouver le roi Je dois aller à Stonehaven à un coffre Voilà Et c'est rien Je pense que c'est par là ou par là-bas Don Zaos. Désolé je ne veux pas d'écart. On va prendre des viols Encore des viols et, est... et voilà. Donc, c'est ce qui signe la fin de la vidéo. Donc, euh, j'espère que ça vous aura plu. Je sais, j'ai changé de skin, mais bon, c'est rien ça. Donc, euh, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et à activer la petite cloche euh, si vous voulez plus de vidéos. Et en tout cas, bye bye.